Voilà, nous sommes précisément au village de Dunguro Alpha, c'est dans la commune rurale de Bokidjave. Les pluies qui sont tombées dans la nuit du mercredi 9 au 10 juillet ont causé d'importants dégâts. Des dégâts matériels. Il n'y a pas eu de pertes humaines, mais il y a eu d'énormes dégâts matériels. Le village, avec les localités environnantes, pas tous actuellement dans l'eau. Ce village du département de Matam qui se trouve dans la commune rurale de Boukidiawe, comme vous le constatez, c'est bien vrai une vidéo amateur, mais les populations souffrent actuellement. Et assistent à une véritable catastrophe naturelle dans ce village du département de Matam. C'est un fait très rarissime, mais qui s'est produit aussi l'année passée, il y a longtemps. Cela ne s'est pas produit. Jusqu'à l'année passée, ce même, cette même scène s'était reproduite. Et les villageois étaient peut-être en train de penser à des drainages des eaux pluviales. Mais jusque-là, puisque rien n'a été fait, voici donc les conséquences. Des conséquences très désastreuses qui ont occasionné beaucoup de pertes des pertes de matérielles. Des murs qui sont tombés, des maisons sous l'eau. Et tous tout, tout les matériels des populations sont donc endommagés. Comme nous pouvons le voir. Donc jusqu'au garage du village, c'est pratiquement inaccessible. L'accès est très limité. Les gens restent toujours dans l'eau. Ce qui pose ce problème, c'est que le village de Moura Alpha qui est sur l'Axe est un peu excentré vers le Djeri. L'eau qui quitte le Djeri pour rejoindre le Wallo occasionne de graves inondations. Voilà, comme nous pouvons le constater, c'est très grave. On assiste à une véritable catastrophe. Les populations du village ne se sentent plus à quel sens se vouer. Ils n'ont aucune alternative car ils n'ont pas le choix. Face à ce problème qui les dépasse de loin. C'est un problème qui va sans doute dépasser même les autorités. Les sapeurs-pompiers avisés, Même la gouvernance de Matam est déjà avisée. Mais jusqu'à présent, aucune autorité locale n'est encore sur les lieux. Selon les sapeurs-pompiers, avertis que moi-même j'ai contacté, ils doivent couvrir... Toute la zone de Bokidiawe, ce qui fait que présentement à l'heure où nous filmons la chaîne, ils sont à Bokidiawe. Et sans doute, comme ils l'ont dit, ils seront dans le village aux environs de 11 h Mais que peut-il apporter réellement face à cette situation Au garage du village, c'est des magasins qui sont bien sûr fermés, mais si l'eau accède à ces magasins d'alimentation générale, la pharmacie du village et d'autres magasins de cosmétiques et des boutiques divers, les pertes seront énormes. On a pendant longtemps parlé de, du problème des inondations Mais on a tout simplement, on s'est tous donc sur la capitale Dakar Mais là, on doit comprendre réellement que ce problème ne se trouve pas seulement à Dakar que c'est un problème réel qui persiste aussi même dans les villages et surtout dans le nord du pays Comme on peut le voir, toutes les maisons qui sont sur l'autre rive, c'est-à-dire sur la nationale de Pathos, Pathos, patose vraiment dans les eaux. Demir tombé. ...des maisons entières et des cendres inondées que faire pour la population de dungo alpana c'est plus car la situation les dépasse peut-être que l'état doit intervenir à temps et quand il le faut pour vraiment assister cette France de population du Terroir Sénégalais. Monsieur où? je vais vous introduire un peu parce que je fais le reportage en français, s'il vous plaît. Non, d'accord. Ce phénomène est autant inquiétant, car présentement, nous faisons ce public reportage sur la route nationale 2, qui est d'ailleurs invisible. Il n'y a aucun mouvement. Les véhicules et s'arrêtent, sont tous stationnés. Rien ne bouge, à part les hommes. Ils font des va et vient.. Sans pour autant.. Absolument rien pouvoir faire face à cette situation.. C'est la désolation totale.. Et la confusion.. Car les populations.. Ne s'attendaient pas.. une telle situation. Bien vrai que l'an passé, on a vécu une situation qui avoisine plus ou moins à celle-là. Mais ça n'était pas pire que celle-là. C'est un véritable problème. Il faut remédier pour plus vite possible.